c'est quand même les 100 ans de Terre Sainte Magazine. C'est pas rien quand un magazine fête ses 100 ans. Euh, et, et le colloque lui-même va ressaisir ces 100 années, va ressaisir toute la richesse de, du magazine. Et en même temps, en se, en se trouvant ici au Collège des Bernardins, on verra toute l'actualité qu'il y a derrière cette mémoire que nous faisons. Il ne s'agit pas simplement de, de, de, de, de se rappeler euh, globalement qu'on qu a 100 ans d'existence. Il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on a à dire au monde d'aujourd'hui C'est vraiment à la fois l'amour de l'enracinement dans la Bible, ça c'est très clair et très concret. C'est-à-dire que la Terre Sainte magazine aime la Terre très concrètement, par l'archéologie, par l'histoire, par les hommes qui y vivent. Et le Collège des Bernardins, très concrètement aussi, se plonge dans les Écritures avec goulument, j'allais dire, organise régulièrement des voyages en Terre Sainte et vraiment met la parole de Dieu au cœur de son projet. Peut-être euh, je pourrais mettre l'accent sur les deux professeurs qui sont ceux, ceux du Collège des Bernardins. Hein. D'abord Claire Burkel, qui est une de nos biblistes, que les lecteurs de Terre Sainte Magazine apprécient particulièrement et qui va nous parler des, des pèlerinages en Terre Sainte. Et puis euh, Philippe Casala, un de nos jeunes prêtres, euh, qui est euh, un, de nos, un de nos seuls archéologues euh, ici au Collège des Bernardins et qui nous fera justement quelque chose sur les 100 ans d'archéologie euh, euh, en Terre Sainte. Il faut vraiment venir à ce colloque. J'ai derrière moi cette rosace qui va accompagner tout le colloque puisque nous sommes ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins où se déroulera ce colloque et ce moment, cet événement absolument unique. Bien sûr vous serez les bienvenus, n'hésitez pas à venir nombreux.